Bonjour, je suis Régis Amon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la section développement personnel de mon blog. C'est une section qui ne parle ni de marketing ni d'entrepreneuriat. C'est une section dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer sans compromettre votre identité de croyant. Alors, il y a une première partie, dans la première partie de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on est dans la seconde partie, je rappelle que dans la première partie de cette vidéo, on avait vu précédemment que certaines maladies de l'âme étaient en très grande partie responsables de nos difficultés financières. Ces maladies-là sont connues sous le vocable chrétien de « péchés capitaux ». Et elles étaient au nombre de huit. On a la vanité, la gourmandise, la luxue, la paresse, la colère, l'avarice et l'orgueil. Alors, on a vu que, aussi que ces maladies altéraient notre volonté et qu'elles étaient même capables de corrompre notre intelligence. Et une fois que notre volonté était neutralisée, nous étions alors incapables de deux choses. Nous étions incapables de maîtriser nos dépenses financières et nous étions incapables en deux yeux d'appliquer avec discipline toutes les techniques de prospérité que vous connaissez. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez constamment en difficulté financière et endetté malgré vous. Alors, dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va voir en détail comment fonctionne chacune de ces maladies sur nos finances et comment les combattre. Alors, on commence par le numéro 1. Le numéro 1, c'est la vanité ou la vaine gloire. Alors, il s'agit d'un penchant qui nous conduit à agir ou à faire en sorte que les autres nous remarquent. Il s'agit en fait de tout faire pour plaire aux autres. C'est ça qu'on appelle la vanité. Dans le cadre du sujet des finances, si vous dépensez donc de l'argent ou vous achetez des choses pour que les autres vous remarquent ou bien pour plaire aux autres, vous êtes en train de faire de la vanité. Donc, autant dire que ça touche pratiquement, pratiquement la quasi-majorité de nos motivations de dépenses de tous les jours. Par exemple, euh, la majorité des dépenses de nos cérémonies, par exemple les mariages ou les funérailles, sont motivées par la vanité pure. Surtout en Afrique, de la robe du marié jusqu'à la réception, tout est fait en vue de se faire remarquer. Les funérailles. Les funérailles en Afrique noire, en Afrique, sont un gouffre financier. Regardez nos tombes, comme, comment elles sont luxueuses. C'est la vanité pure qui nous oblige à nous endetter pour enterrer nos, deux, nos, nos morts, nos parents qui sont décédés. Tout simplement parce que, les, on, veut pas que les autres, on veut que les autres disent qu'on a bien enterré nos parents. Dans notre quotidien, la vanité nous emmène à dépenser plus qu'il ne faut. Par exemple, pour l'achat des vêtements. Regardez le style vestimentaire des, des plus riches de ce monde. Faites une comparaison de la photo qui s'affiche à l'écran et comparez avec celle des gens ordinaires. Vous verrez que c'est la vanité pure qui a, qui a motivé l'achat de ces vêtements hors de prix pour ces gens-là. Rien de plus. Ce n'est ni par nécessité, ni par utilité. C'est de la vanité pure. Juste parce qu'on veut nous regarder, on veut qu'on veut qu nous regarde briller. Cela ne veut pas dire qu'il faut être sale non plus. Pas, pas, il ne faut pas porter des vêtements sans les laver. Il faut distinguer ce qui nous fait basculer des soins et puis de la vanité. Pour cela, moi, je vous recommande Daniel Laberge. C'est un spécialiste des soins corporels en Europe. Il explique sur son blog qu'il est normal de prendre soin naturellement de son apparence physique. Pour lui, la vanité apparaît lorsque vous voulez vous rendre belle ou bien vous voulez vous rendre beau par des moyens artificiels. Par exemple, dans votre recherche de beauté, vous, pour donner la, la berge, il faut éviter euh, d'acheter des vêtements pour vous embellir. Les chapeaux, les lunettes de soleil les bijoux, le maquillage, les crèmes, les produits artificiels, les, la chirurgie plastique, les injections cosmétiques, le bodybuilding pour les hommes, les tatouages, le piercing, les vernis à ongles, les rouges à lèvres, cela ne veut pas dire qu'en fait, etc., etc. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger votre apparence physique. Pour Daniel Laberge, Certaines activités quotidiennes, comme par exemple prendre une douche, hein, prendre un bain, se laver les cheveux, se brosser les dents, se peigner, ça, ce ne sont pas des activités qu'on doit considérer comme des activités vaniteuses. Puisque pour lui, Dieu, Dieu nous a donné un corps, donc c'est normal d'en prendre soin et ce n'est pas vanité du tout. Donc, il faut pouvoir réviser vos standards pour savoir ce qui est vaniteux et ce qui ne l'est pas et euh, ça va vous permettre d'éviter d'outrepasser la ligne de la vanité. Pour moi, si vous combattez en vous cette grande maladie de l'âme qu'est la vanité, pour moi, vous allez réduire d'au moins 80% toutes vos dépenses. Vos dépenses vaines. Et donc, vos finances vont s'en sentir mieux, mieux, et vous allez pouvoir progresser. Alors, quelles sont les méthodes pour combattre les dépenses vaniteuses et puis améliorer vos finances Les solutions contre la vanité, il en existe plusieurs. Mais une solution que j'aime bien, elle est tirée d'un proverbe biblique dans le livre de l'Ecclésiaste. Enfin, ce livre dit Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend les choses à cœur. Voyez-vous, généralement, fin de citation, euh, généralement quand on se, met à des, on se rend à des funérailles d'un proche et qu'on connaissait ses projets pour le futur, quand on voit comment il a fini finalement, hein, on, se que, on se rend compte de nos propres vanités, on se rend compte surtout de nos vanités matérielles. Et en appliquant ce concept biblique, vous apprendrez à vous focaliser sur l'essentiel. En numéro deux, c'est la gourmandise. La gourmandise, c'est un amour désordonné et immodéré de la nourriture. Généralement, celui qui vit au-dessus de ses moyens hein, et qui, qui, qui est affecté par la gourmandise va dépenser beaucoup. Quelles sont les solutions contre la gourmandise Là aussi, il y en a plusieurs, mais l'Église propose une méthode des plus simples hein, qu'on appelle le « jeûne ». Le jeûne, c est, c est, le jeûne va vous aider facilement à combattre le vice de la gourmandise. Euh, on a par exemple le carême pour les chrétiens. Ça, c'est une bonne occasion pendant cette période de 40 jours de, de nous aider à contrôler les patients. Les musulmans aussi ont également 30 jours de jeûne pendant la période du ramadan. Ça va vous permettre de combattre ce vice, cette maladie qu'est la En numéro 3, la luxure. Je dirais c'est la poche de dépenses par excellence des hommes. La luxue, c'est la pratique et la recherche immodérée pour les plaisirs sexuels. En termes de puissance, je vais dire en termes de puissance destructrice financière, la luxue est l'équivalent de ce que représente la vanité ou bien l'envie chez les femmes. Les hommes sont les plus gros consommateurs de produits et de services de luxue. Par exemple, dans les statistiques, nous sommes les plus gros consommateurs de produits pornographiques dans le monde. Nous sommes... En majorité aussi, les plus infidèles dans les couples. Nous sommes aussi les plus nombreux dans les clubs de striptease, dans les clubs sexuels et toutes sortes de, de clubs de luxure. Beaucoup d'hommes se sont retrouvés ruinés financièrement parce qu'ils ne contrôlaient pas leur passion pour le sexe. Et l'infidélité, ça coûte très cher. Il faut aller dans un hôtel, il faut se cacher. Il y a beaucoup de choses, vous, ça va vous ruiner. Donc si vous voulez, à ce finances, vous devez également combattre la luxure. Sinon, elle va être la plus grosse poche, je vous dis, la plus grosse poche des dépenses hein, incontrôlées chez vous. Alors, comment l'éliminer Les solutions contre la luxure, il y en a de nombreuses, hein, mais elles sont surtout d'autres pratiques et moyens spirituels. Le, le principe biblique le plus connu, il est résumé dans un verset euh, biblique hein, du livre des Corinthiens, qui dit tout simplement « fuyez l'impudicité ». Alors, en gros, ce principe biblique vous dit que, vous dites tout simplement qu'il y a des activités ou il, il y a des situations qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, regarder des films pornographiques ou des films à caractère sexuel. Ou bien, par exemple, fréquenter des bars où les cerveaux sont à moitié vêtus. Ça va stimuler en vous le désir de luxure. Encore, ou bien, par exemple, avoir des dîners bien arrosés, d'alcool avec d'autres femmes, etc., etc. En numéro 4, on a la paresse. Alors, la paresse, c'est l'une des maladies de l'âme qui est très sournoise. Est tout sournoisement la plupart des cadres et des intellectuels surtout parce qu'elle va se cacher au nom de l'efficacité professionnelle vous allez comprendre pourquoi je le dis mais d'abord on va comprendre c'est quoi la paresse la paresse il faut savoir que c'est la répugnance au travail ou à l'effort le problème avec la paresse aujourd'hui c'est qu'elle n'est plus visible aujourd'hui comme au temps des travaux champêtres je m'explique avant la mécanisation il y avait il fallait fournir beaucoup d'efforts physiques pour pouvoir suivre, pour pouvoir être rentable. Donc, la paresse était combattue dans toutes les familles. Mais dans le monde moderne, avec la technologie, vous, en tant que parents, on, on vous a appris à combattre uniquement la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que les parents modernes seront très sévères quand il s'agira de punir l'enfant parce qu'il n'a pas appris ses leçons, par exemple. Par contre, ce même enfant-là, quand il n'a pas débarrassé la table ou bien... Euh, il n'a pas lavé les assiettes après avoir ma mangé, on sera plus complaisant. Donc l'enfant en grandissant, il va pouvoir fournir beaucoup d'efforts pour un travail intellectuel, hein, par exemple pour, pour réussir un examen en fin d'année mais petit à petit il va commencer à réchiner les tâches physiques donc la paresse physique va s'installer, c'est exactement ce qui se passe dans votre cas le travail de bureaucrate développé chez, chez, chez le travail de bureaucrate va développer chez vous la paresse physique Certes, vous ne serez pas paresseux sur le plan intellectuel, mais vous allez développer cette paresse physique pour les efforts physiques. Cela va provoquer chez vous une attirance pour les produits et services qui demandent le moins d'efforts physiques. Sans vous en rendre compte, vous allez systématiquement préférer les produits euh, qui, qui, qui, qui, qui vont exploser votre budget. Par exemple, vous allez préférer les produits avec un service de livraison gratuite, juste pour vous éviter de vous déplacer. Or, oh, ces produits-là sont, sont les produits les plus chers. Ne vous laissez pas berner par le mot « gratuit ». Il n'y a rien de gratuit en affaire. C'est vous, le client, qui allez payer en fin de compte. Donc, votre paresse physique va vous conduire à préférer… Euh, un autre exemple, votre paresse physique va vous conduire à préférer, par exemple, un service de lavage auto. Au lieu de laver votre véhicule vous-même, beaucoup de cadres salariés ont largement le temps le week-end pour, pour laver leur propre véhicule. Mais vous avez préféré regarder un match de foot, vous avez préféré vous divertir, vous avachir sur le canapé au salon, au lieu de pouvoir laver vous-même votre véhicule. Il y a comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de services que vous pouvez euh, réaliser vous-même à la maison et ça va vous aider à dépenser moins. Mais l'apparence physique, comme elle est là, elle va vous pousser à acheter les services d'un prestataire. Ça va commencer par des petites choses. Hein, le repassage des habits qu'on confie aux blanchisseurs des quartiers. Ensuite, c'est le cirage. Hein, on n'arrive plus à cirer ses propres chaussures. On veut... On veut on veut, on veut le confier à des sireurs, et puis après, on se fait livrer le journal du matin, alors qu'on peut acheter soi-même hein, le, le, le, le journal en, en allant sur le chemin du boulot. Voilà. Finalement, on se rend compte qu'on ne fait plus rien de physique qu'aller au boulot et puis rentrer à la maison. Tout reste intellectuel. Et on paye des prestataires pour tout. Même pour changer une ampoule, on va payer un prestataire. Pour une petite panne à la maison, comme dans les années 90, où les papas avaient des grosses boîtes à outils, ça, c'est fini. Toutes les petites réparations, ça va nous coûter de l'argent parce qu'on va acheter des, des, des, des prestataires. Chez les femmes, c'est pareil. Comme vous êtes occupé toute la journée, vous estimez que vous n'avez plus le temps de faire certaines tâches ménagères. Donc, vous allez embaucher une fille de maison, surtout en Afrique, pour faire, pour faire votre chambre. Ensuite, vous allez commencer à avoir la flemme pour cuisiner le week-end. Donc, vous allez préférer acheter à manger à l'extérieur ou bien sortir au restaurant et puis prendre ce temps-là pour pouvoir regarder les, télévis les séries télévisées. Tout comme l'homme, vous aussi, vous avez beaucoup de tâches ménagères que vous pouvez faire vous-même pour réduire les dépenses à la maison. Mais la paresse physique que vous avez développée au fil des années, parce que vous aussi, vous êtes intellectuel, vous êtes cadre, cette paresse physique va jouer contre vous. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre la paresse Là aussi, il y en a plusieurs, mais il y a une, une technique qui est très connue, c'est la fameuse technique japonaise, le Kaizen. Les résultats de cette méthode sont spectaculaires. Vous pouvez en savoir plus en, en regardant, en faisant des recherches sur YouTube. Numéro 5, l'envie. Ce vice est l'une des causes du choix des dépenses des femmes en règle générale. C'est quoi l'envie en fait L'envie, c'est le sentiment qu'on ressent lorsqu'on désire le bien d'autrui. Ce sentiment, ce, ce, ce sentiment négatif-là, il est appelé dans les milieux religieux la convoitise. Ça peut être aussi la tristesse du bien d'autrui ou euh, de la frustration de ne pas posséder la même chose que les autres, sinon plus que d'autres. C'est la maladie de l'âme qui touche la plupart des femmes. C'est elle qui pousse les femmes à dépenser. Voyez-vous, quand vous demandez à une femme, qu'est-ce qui la poussé à faire telle coiffure Pourquoi ce choix-là Souvent, elle va vous dire que c'est parce qu'elle a vu généralement ailleurs. Elle a vu ailleurs ou bien parfois chez un proche. Une, une proche. Dès que quelqu'un de votre entourage achète quelque chose de beau, vous le désirez immédiatement. Ça, je m'adresse aux femmes. Vous développez l'envie et ça, c'est très vite dès l'adolescence. On commence d'abord par emprunter la robe d'une amie pour une sortie. Ensuite, ce sont les chaussures et etc. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de belles robes chez vous dans votre placard. C'est juste que vous, avez, vous voulez exactement celle que votre copine a. Vous voulez déclencher chez les autres le même effet que votre copine a eu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre l'envie ou bien la convoitise et limiter ainsi vos dépenses personnelles déclenchées par ce, par ce grand vice-là? Alors les solutions pour lutter contre l'envie, pour moi, moi je pense que ça demande une rééducation totale, un changement total de votre point de vue sur les biens matériels. Parce qu'en fait, l'envie, comme je l'ai dit tantôt, ça remonte à l'enfance. En tant que parent, par exemple, essayez d'éliminer l'envie chez votre enfant. Vous allez vous rendre compte que quand il veut jouer, essayez de savoir si ce n'est pas parce qu'il a vu le même jouer chez un de ses amis. Si c'est parce qu'il veut... C'est pour cette raison qu'il veut se jouer là, ne lui achetez pas. Comme ça, petit à petit, il va apprendre à moins convoiter ce qu'il y a chez les autres. Il existe aussi, par exemple, des retraits spirituels dans les communautés religieuses qui peuvent aussi vous aider à avoir une vision différente sur les biens, les biens de ce monde. Par exemple, il y a des, il y a des communautés monastiques qui ont des exercices spirituels qui vont vous apprendre petit à petit à vous détacher des biens matériels. Je n'en ai pas. Après, je pourrais voir si je peux vous trouver. Communautés. En numéro 6, on a la colère. Alors, la colère, si elle est mal gérée, elle va créer chez vous deux mauvaises sensations la frustration et puis le stress. Ce sont ces deux-là qui vont engendrer à leur tour la tendance que vous avez pour la consommation de l'alcool, de la drogue, de la cigarette ou de tous les produits antidépresseurs. Donc, c'est pour éliminer la frustration et puis le stress que les gens achètent ce type de produits-là. Malheureusement, vous oubliez que tous les antidépresseurs, qu'ils soient autorisés ou non, médicaux ou non, ils vont créer finalement une dépendance. Une dépendance qui va détruire petit à petit votre volonté de dire non à ces produits-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui ont une addiction à l'alcool, qui ont une addiction à la cigarette, à la drogue, ils vont se retrouver très souvent en situation financière chaotique. Parce que vos dépenses pour ces produits-là ne dépendent plus de votre volonté. Et comme cette dépendance a une durée illimitée, ça va vous réduire, réduire vos finances au fur et à mesure. Si vous remarquez, euh, regardez les proches qui ont, qui ont cette addiction-là, vous allez voir qu'elles sont très souvent colériques ou nerveux. Donc, voici comment la colère et puis ces deux filles que sont la frustration et le stress vont contribuer à la dégradation de votre situation financière contre votre volonté. Il faut donc la combattre. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre la colère La colère, c'est l'un des vices les plus difficiles à combattre. Mais selon les textes sacrés, la colère est combattue par deux choses. Elle est combattue par la patience, elle est combattue par la sagesse. Alors, pour développer la patience et puis la sagesse, euh, ce que moi je recommande, c'est encore les communautés religieuses. Surtout les communautés de type monastique. Ce sont ces communautés-là qui peuvent vous aider à développer les vertus hein, pour pouvoir combattre la colère. On passe au numéro 7 des vices spirituels qui nous empêchent de contrôler nos dépenses. Alors, le numéro 7, c'est l'avarice. L'avarice, c'est cette maladie de l'âme euh, mais paradoxalement, on ne comprend pas pourquoi l'avarice peut être une des causes des difficultés financières puisqu'en règle générale, l'avare c'est celui qui dépense peu donc il est censé être fortuné mais voyons la définition de l'avarice l'avarice est défini comme la tendance à accumuler des biens matériels sans intention de le dépenser un jour alors pourquoi classer l'avare comme les maladies de l'âme, l'avarice comme les maladies de l'âme qui ne nous permettent pas de maîtriser nos dépenses premièrement, il faut savoir que l'avare il vit comme un pauvre il vit comme un pauvre qui ne sait pas contrôler ses dépenses. Il n'y a aucune différence entre les deux. L'AVAR, c'est un pauvre. Puisque l'AVAR, il vit avec la même insécurité que le pauvre qui n'a pas d'économie, qui n'a pas d'épargne. Lava se considère comme pauvre. Et puis, il vit comme un pauvre, dans sa tête. L'avarice, donc, va vous pousser à prendre des décisions économiques pour des produits de mauvaise qualité, juste pour économiser. Et ça va, vous finir, ça va finir par vous faire dépenser beaucoup plus qu'un produit de bonne qualité à un prix élevé. Et donc. Et puis, il peut avoir même des conséquences désa désastreuses pour votre vie. Par exemple, si un avare a la capacité d'acheter une voiture neuve, il va préférer acheter une voiture occasion à bas prix. Donc, en faisant ça, il prend le risque que sa voiture le lâche en pleine circulation. Qu'il fasse, par exemple, euh, il sera obligé maintenant de faire appel à un service de réparation pour le dépanner. Et s'il y a une urgence, il sera obligé d'acheter, euh, de, de, de, de, de louer les services d'un taxi. Donc, au finish, euh, quand tu fais vraiment le décompte de toutes ces petites dépenses qui, ont, qui, qui, qui, qui, qui découlent du fait d'avoir choisi une voiture occasion, euh, l'AVA va dépenser beaucoup plus. En fin de compte, l'AVA laisse finalement toute sa richesse à des après-venants qui vont dilapider sa, sa fortune. C'est pour ça que la Bible traite l'AVA de stupide ou d'essentiel. OK Donc, ceux qui vont profiter de, de, de, de, de, pour mener la belle vie, ce sont, les, ce sont vos après-venants. Donc, il ne sert à rien de vous jouer les avares. Non seulement, vous allez dépenser plus. Et puis, ce sont des dépensiers qui vont pouvoir dilapider vos biens. Quelles sont les solutions contre l'avarice? Il en existe plusieurs contre l'avarice. Alors, par exemple, on peut vous proposer, il y a des psychologues qui proposent de s'obliger à se faire des petits cadeaux. Ça, c'est une technique très efficace. En effet, selon le site psychologie.com, il y a certains thérapeutes, thérapeutes comportementalistes qui encouragent les patients à avoir des objectifs de dépenses, C'est-à-dire, par exemple, inviter un, un ami au restaurant une fois par mois ou s'offrir au moins un cadeau personnel une fois par semaine, etc. etc. Donc, ces dépenses vont s'intégrer au processus thérapeutique et puis, petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous allez vous débarrasser de l'avarice. Après l'avarice, on passe à la dernière maladie de l'homme, de l'âme, numéro 8, l'orgueil. Ah, l'orgueil. Ça, c'est la mère de tous les vices. L'orgueil, elle la surestime de soi-même. L'orgueilleux se croit supérieur et plus, plus méritant que tous les autres individus, qu'il méprise d'ailleurs. Et ça, je vous l'ai dit parce que c'est très dangereux en matière de gestion. Orgueil plus argent, ça, c'est le cocktail explosif pour les dépenses. Il n'y a aucune limite de dépenses pour un orgueilleux. Tant que vous considérez qu'un individu, votre prochain, il est supérieur à vous, alors que ce dernier, en ce dernier, enfin, quand, tant que vous vous considérez comme supérieur, comme supérieur aux autres, vous allez aller de plus en plus loin dans vos dépenses. C'est ce vice, par exemple, qui fait que pendant les ventes aux enchères, on se retrouve avec des sommes exorbitantes, mille fois le prix du produit. Parce que dans la vente aux enchères, plus vous avez des gens, des gens orgueilleux réunis dans la salle, plus vous êtes sûr que vous allez vendre à un prix élevé. Parce qu'aucun des orgueilleux ne veut considérer son prochain comme... Euh, quelque chose, quelqu'un qui, qui, qui, qui, qui, qui est supérieur à lui. Donc, il va renchérir, surenchérir et même aller au-delà du budget qu'il peut supporter. Et donc, ça, c'est un des effets de l'orgueil sur les finances. Par exemple, pour aussi, un deuxième cas, c'est les, les jeux d'argent. Les gens qui jouent, quand ils perdent, quand ils sont orgueilleux, ça les pousse ça à ne pas reconnaître les défaites. Parce qu'ils ne voient pas l'autre comme, comme supérieur à lui. Donc, comme ils ne il, il, il le, il le voient pas, ils ne vont pas vouloir reconnaître ses limites et il va se renchérir jusqu'à ce qu'il perde. Donc, poussé par l'orgueil, euh, il va rejouer, rejouer, rejouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien comme, euh, comme finance. Et puis, parfois, il se retrouve endetté. Les joueurs de poker, ils dépassent généralement leurs limites et se retrouvent endettés. Donc, ces exemples-là sont extrêmes, mais c'est pour vous montrer comment l'orgueil peut vous pousser subtilement à dépenser au-delà de vos revenus ou bien peut vous pousser à l'endettement. L'orgueil peut se glisser dans les choix des produits. À chaque fois que vous allez acheter en présent, par exemple, d'autres personnes. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Ça, c'était un ami. Il voulait acheter des, une bouteille de vin. Donc, il se rend au supermarché, en grande surface. Et puis, pour faire son choix, il prend chaque bouteille, il regarde la notice pour voir l'origine du vin, euh, le taux d'alcool, le, le pourcentage d'alcool, etc. Donc, il arrive hein, au rayon haut de gamme. Et puis, il y a une belle rayonniste qui lui dit « Ah, ben, monsieur, vous ne pouvez pas toucher les bouteilles qui sont là. » Donc, il demande pourquoi. La Réunion lui dit, mais parce que ce sont les bouteilles les plus chères de notre gamme. Donc si, eh, c'est pour éviter en fait que, de prendre le risque pour vous qu'elle tombe et puis qu'elle euh, qu se casse par inadvertance. Là, le gars, il rentre dans tous ses états. Pourquoi Parce que en fait, son orgueil a été touché, son orgueil il a été fouetté dans son orgueil. Alors il dit à la jeune fille, alors bon c'est combien C'est combien la bouteille Elle dit, euh, avec une petite voix, bien sûr, c'est 105 000 francs l'unité. Et donc, lui, dit dit bon, « Donnez-moi deux bouteilles. » Et après, il s'est mis à regretter son acte. Alors qu'il cherchait simplement euh, euh, il cherchait simplement une petite bouteille. Voilà comment l'orgueil... Après, il s'est retrouvé en train de chercher à vendre les mêmes bouteilles sur Facebook parce qu'il avait dépensé bêtement pour satisfaire son, son orgueil. Voilà, C'est ce genre d'histoire euh, qui peuvent L'orgueil, comment, comment l'orgueil peut être victime de l'orgueil Que ce soit euh, dans les milieux de, à l'église, vous voulez glisser un, biais, un plus gros billet que votre voisin, l'orgueil petit à petit va s'immiscer dans, dans le choix de vos dépenses et vous allez vous rendre compte que bêtement, vous allez dépenser votre argent. Donc pensez à tous les achats que vous avez faits juste par rivalité avec une connaissance. Voici comment l'orgueil en vous, s'il n'est pas combattu, peut vous pousser financièrement à vous ruiner. Alors quelles sont les solutions pour lutter contre l'orgueil? Alors pour briser l'orgueil, Dieu permet à ses créatures d'être frappées par trois choses. Je les appelle, moi, personnellement, les marteaux de Dieu contre l'orgueil. Il y a la mort, il y a la maladie et puis il y a l'échec. Ce sont ces trois marteaux-là qui peuvent briser votre orgueil et qui brisent l'orgueil de l'homme. Sinon, l'homme n'a aucune limite par rapport à son orgueil. Il est incorrigible en matière d'orgueil. C'est pour ça que tous les tests sacrés sont truffés d'histoires d'Ulysse, personnages dont l'orgueil a été brisé par la maladie ou bien soit par la mort, ou bien par l'échec, soit par exemple pendant les guerres surtout tous les rois. Donc pour briser l'orgueil de l'homme, euh, tout ça c'est pour briser l'orgueil de l'homme. Alors rappelez-vous l'histoire, moi je veux vous rappeler l'histoire de par exemple Nebuchadnezzar, qui a été frappé par de folie, c'est un roi, il a été frappé de folie, et puis il mangeait, il boutait de l'air. Il boutait de l'air. Pourquoi Parce qu'à un moment, ce roi de Babylone, il était tellement puissant que son orgueil était au sommet. Il se prenait pour un dieu. Donc, Dieu l'a frappé de folie un bon matin. Il se retrouve, il a l'esprit d'un bœuf. Il cherche à manger de lèvres Et ça, ça a duré pendant sept ans. Et à la septième année, quand il s'est rélevé, il dit non, vraiment, à partir de ce moment-là, je vais adorer Dieu seul. Alors, comme vous, pouvez, euh, comme vous ne pouvez pas, par exemple, vous, vous frapper vous-même de maladie, pour briser votre orgueil, vous pouvez, par exemple, visiter les malades. Allez visiter les malades qui sont par exemple dans les centres de traitement de cancer. Vous allez voir l'impuissance de l'homme face à la maladie et vous allez être de plus en plus humble. Chez les catholiques, par exemple, il y a le service de, de visite aux personnes malades ou bien appelé encore service évangélique aux malades. Donc, en vous engageant dans ce genre de mouvement, vous allez cultiver petit à petit l'humilité et puis vous débarrasser de l'orgueil. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, comme d'habitude, c'est ceci. D'abord, un, c'est que votre volonté est affaiblie par un ou par plusieurs des péchés capitaux. Que sont la valeur Vous pouvez être touché par la vanité, la gourmandise, la luxure, la paresse, l'envie, la colère, l'avarice et l'orgueil. Donc, vous devez absolument apprendre à combattre ces maladies-là si vous voulez pouvoir maîtriser vos dépenses dans ce monde de, de consommation à outrance. Alors, les moyens de lutte contre ces maladies, elles ne sont pas obligatoirement des moyens religieux. Mais ce sont des moyens qui sont nécessairement, spirituellement, qui sont nécessairement spirituels parce qu'il s'agit de soigner votre âme. Voilà. Donc, toujours avant de terminer, je dis à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois que je prodigue des conseils en développement personnel. Je partage mes connaissances depuis plusieurs années. Et donc, il y a des gens, mes lecteurs, et mes auditeurs, ceux qui me suivent, ils évoluent avec moi. C'est pour ça que je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées dans les précédents articles ou bien dans les précédentes vidéos. Donc, pour éliminer les éventuelles zones d'ombre, pour comprendre mieux ou bien pour, euh, ou bien pour appliquer mes conseils de, de manière juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet qui s'affiche à l'écran ou bien euh, euh, à ma page euh, YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de laisser un « j'aime » sur ma page euh, si cette vidéo vous a plu. Elle était très compliquée et puis très longue. Merci pour votre patience. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.